Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de nano -ordinateur. Voilà, installe-toi confortablement et aujourd'hui on parle de nano -ordinateur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nano-ordinateur Eh bien un nano-ordinateur, c'est un ordinateur pas plus grand qu'une carte de crédit. Il existe plusieurs styles de nano-ordinateur. Mais aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement du Raspberry Pi 4B. Et ce modèle existe en trois versions. Une version avec 2Go de RAM, une avec 4Go de RAM et enfin une avec 8Go de RAM. En fonction de ce que vous désirez effectuer, vous avez le choix au niveau mémoire. Personnellement, la version 2Go de RAM suffit amplement à tous les projets qu'on peut effectuer. Moi, en ce qui me concerne, j'ai opté pour la version 4Go de RAM, histoire d'être tranquille. Je pense que le 8Go de RAM est un peu usurless, mais à la limite, pourquoi pas Voilà ce que vous recevez quand vous commandez le pack du Raspberry Pi 4B. Les liens sont en description si vous désirez acheter ce produit. Et je vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce pack. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si toutefois vous avez acheté un Raspberry, dites-moi dans les commentaires quel Raspberry vous avez acheté, quel projet vous en avez effectué de ce Raspberry. Et puis si toutefois vous avez acheté un Raspberry avec 8Go de RAM, mettez-moi dans les commentaires pour quelle utilisation vous avez eu besoin d'un Raspberry PI4 avec 8Go de RAM. Aujourd'hui, un unboxing du kit complet Raspberry PI4 4Go de RAM. Alors, nous avons ici le Raspberry et ici les accessoires qui vont avec. Le tout est fourni avec. Je vous mettrai les liens dans la description pour pouvoir éventuellement commander ce package. Alors, dans la première boîte du Raspberry, nous avons donc à l'intérieur si j'arrive à l'ouvrir voilà c'est que c'est légèrement collé nous avons donc à l'intérieur le raspberry donc c'est le raspberry pi 4 4 gigas de ram deux ports USB 2.0, euh, deux ports USB 3.0, un port gigabit euh, qui fait vraiment du vrai gigabit parce que la version euh, pi 3 b euh, malheureusement, n'allait pas jusqu'au giga. Euh, Celui-ci, il va jusqu'au giga, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, donc voilà, nous avons ici les deux ports de sortie HDMI euh, 4K, l'alimentation. Une sortie écouteur et puis le toujours le port sd derrière nous avons donc à l'intérieur un petit manuel qui va bien avec et à l'intérieur de ce package nous avons Plusieurs petites choses, nous avons dans un premier temps l'alimentation, et si je ne si je me plante pas, ça doit être un 2,5A, c'est pas notifié, mais en théorie c'est ça. Donc, une connectique euh, donc alimentation avec une connectique USB-C. Nous avons donc un câble euh, HDMI, HDMI classique plus micro HDMI qui va sur le Raspberry nous avons une carte SD de 32 Go de RAM avec euh, un système euh, déjà préconfiguré et à l'intérieur nous avons le boîtier alors c'est un boîtier différent euh, de ce qu'on qu peut voir euh, mais il m'a l'air relativement assez, assez correct. Hop là, donc nous avons un ventirad, la possibilité de brancher la carte SIM sur port USB, un tournevis. Hop. Nous avons les petites vis pour pouvoir visser le ventirad. Et nous avons bien entendu des dissipateurs à, brancher, à mettre à coller directement euh, sur, le, sur le Raspberry. Voilà pour l'unboxing du Raspberry Pi 4. Avec ce nouveau format. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, ciao